Salut mes chers participants. M maintenant, maintenant, je vais vous montrer comment dessiner une pierre. Maintenant je vais vous dire euh, les ingrédients par euh, musique. Ça vous aimez? Alors. Voilà. Tout d'abord on doit, on doit un papier, un papier. Voilà. Voilà, un crayon aussi et un, et un crayon rouge, c'est totalement pas tout ce que vous voulez. Et maintenant, et maintenant, je vais vous faire euh, maintenant comment décider. D'abord, euh, dessiner comme quand vous dessinez un cochon. Comme ça, on dessine leurs pattes d'abord. On dessine après. Voilà. Des yeux. Et ça, ça ressemble comme un cochon. D'abord, on dessine un cochon Et alors... Voilà, comme ça. Comme ça, pour poser. Ça, je crois que ça, ça serait très rapide. Voilà. Et une queue. Et on fait... On fait un S. Et on fait deux, deux ou bien trois. Moi, je préfère trois. Et alors, euh, on prend ça. Moi, je vais utiliser la musique pour, au lieu de, de trouver les les comme les comme ça, de leur son, voilà. Maintenant. Je... un coloré mes chers participants si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu Voilà, voilà notre, on a fait notre cochon, voilà, vous le voyez bien, et voilà, il faut bien colorier, hop, c'est oublié. Maintenant, maintenant, je crois que notre tire-lire est, est, est très rapide de faire notre tirelire. lire Et je vais juste oublier une, une une alerte de de de Covid 19. Euh, je vais vous dire euh, les, euh, les je vais dire plutôt les les les choses pour éviter le coronavirus, le, le coronavirus les les espières, voilà première chose se laver les, se laver les mains avec euh, du savon et deuxième chose euh, il faut il faut qu'on ne doit pas on doit garder la distance entre entre les gens au moins d'un mètre ou bien deux mètres, qu'est-ce que vous voulez Et après, et après il faut rester à la maison les plus importants. Et vous allez faire plus à terre. Et si vous avez aimé cette vidéo, allez au revoir dans une autre vidéo. Bye bye, ciao.